Cette année j'étais en service civique au Franca, j'étais sur une mission de lutte contre les discriminations et de promotion des droits de l'enfant avec mon engagement de volontaire. Euh, C'est vrai que par contre j'ai des compétences que j'ai développées ou que j'ai ah, enfin, acquis même. On a bien séparé compétences sociales, compétences civiques, compétences techniques, etc. Donc ça te permet vraiment de te poser et de savoir où est-ce que tu es bon, où est-ce que tu es moins bon, où est-ce qu'il faut que tu te développes, etc on n'est pas forcément tous tous bons au niveau scolaire et que du coup c'est bien si on peut avoir une, euh, un passage secondaire avec d'autres compétences euh, qu'on peut valoriser. D'avoir fait un service civique, euh, d'avoir été dans l'animation, etc., etc. Je pense que ça va pouvoir quand même permettre d'y de, bah de, arri arriver, d'arriver à nos objectifs, etc. etc. Il y a eu quand même des regroupements quand même où on était euh, tous ensemble. Du coup en fait on a pu échanger un peu, savoir ce qu'on avait fait exactement et en disant bah, que du coup c'était oui c'était bien là t'avais acquis etc. Donc euh, c'est chouette ça permet vraiment de réfléchir à... bah, sur nous, à nous et euh, à nos compétences. Ça m'a apporté genre plein de choses, genre euh, une autre manière de voir les choses, d'appréhender les choses etc. Et je trouve ça vachement enrichissant du coup.